Je suis très mais ce qui me dérange dans tout ça, c'est que djek, djar. ben, nous avons cette année. Nous avons fait l'archive de Nous avons fait l'archive de Nous l'archive de l'email. Nous avons fait l'archive de l'email. Nous de faible un peu. Parce que, fi nous sommes je pense que nous avons fait l'archive nationale de France récupérer les plus archives au Sénégal. Parce que a renseignment. The renseignment couldn't a child, and we can't a little a a a des a des a des man pourquoi le Sénégal a t il a qui a Tout ça, ce sont des problèmes Sénégalais, un problème En fait, par exemple, Parce que le il c'est un problème Il y a beaucoup de faits, euh, je pense que warren ko top parce que quand on te dit que ni sommes fait do il avait il y a un problème donc l'histoire est là, Je j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes que en réalité le problème de récupérer nos archives Récupérer nos articles, en récupère nos archives là, voire Parce que si nous sommes Parce que là, de là, que tu nous, nous, donc, je ne l'archive nationale de France, France, c'est une de la like, un oh. okay. France. de France. Si vous avez une vous avez une question de la France. Vous avez Vous avez de Vous avez